Le merion, savez-vous ce que c'est C'est un animal imaginaire mi-lion, mi-sirène, et l'emblème de Singapour. Petit pays d'Asie du Sud-Est, rattaché à la pointe de la péninsule malaisienne, Singapour est une grande puissance économique mondiale. Thales, le géant français de l'industrie de défense et de sécurité, est présent à Singapour sur deux sites, regroupant un total plus de 700 collaborateurs. Moi, Nicolas, étudiant de la filière ingénierie logicielle d'IMT Atlantique, j'y ai effectué trois mois de stage. Ce que j'y ai fait, pour vous l'expliquer simplement, parlons de la série américaine Personne à Terrestre. Ça vous parle Une intelligence artificielle qui surveille le monde entier. Des caméras partout, de la reconnaissance faciale, de l'analyse intelligente de données, bref. J'ai travaillé sur un système un peu similaire à celui-ci, basé sur l'analyse vidéo. J'ai développé un composant permettant au serveur central de communiquer avec une multitude de serveurs d'analyse vidéo, utilisant tous des protocoles de communication différents. J'ai rencontré au cours de ce stage un tas de gens passionnants et découvert une culture très différente de la mienne. J'ai hâte d'y retourner pour vivre de nouvelles aventures de l'autre côté du globe.